Connaissez-vous le nombre pi Vous connaissez pi C'est merveilleux. Mais c'est quoi ce nombre 3,14,15,9, etc. Et ce nombre qui intervient dans toutes sortes de choses, hein Bon, dans la surface d'un cercle, ok, mais il intervient aussi en physique, il intervient aussi dans toutes sortes de choses. Mais qu'est-ce que ce nombre vient faire là Est-ce que vous avez déjà étudié les logarithmes des logarithmes naturels, en base E, 1,82, 82, non Bon, c'est quoi ce 1,82 quelque chose Et c'est un nombre qui intervient partout. Il y a comme ça, en maths, des nombres qui, tout à coup, existent et ils ont... On se... Ah bon, c'est vraiment étrange, on les retrouve dans, dans toutes sortes de domaines. Et parfois on se dit, mais qu'est-ce que... Je vais vous montrer un autre nombre qui intervient un peu partout aussi et qui est peut-être enfin, soit très connu, soit moins connu. On va voir. Alors, ce que je vais vous proposer de faire maintenant, ce n'est plus de prendre les éléments un après l'autre et de les afficher, alors là, je peux je on va faire quelque chose de plus joli. Ce qu'on va faire, c'est prendre tous les éléments de la suite de Fibonacci et on va diviser chaque élément par son prédécesseur. Donc, je reviens à la liste qui est là. Alors évidemment, on ne va pas diviser 1 par 0. Hein on ne va pas commencer là. On va commencer au troisième élément. Donc celui qui porte le numéro 3. 2. Le troisième élément. Le premier élément porte le numéro. Ici, 1, celui-ci, 2. Ok On prend celui-là et on le divise par le précédent. Et on regarde combien ça fait. Ouais, oh, mais ça, bon, 1 euh, par 1 divisé par 1. Bon. 2 divisé par 1. Et puis 3 divisé par 2. Et puis 5 divisé par 3. Ok Vous voyez le programme qu'on va créer Bon On va se baser là-dessus, hein. indice n, on va calculer un nombre, allez, je l'appelle x. Si vous voulez l'appeler autrement, appelez-le, je ne sais pas, moi, la pinou comme vous voulez. Et x doit être égal à un élément de la liste, donc liste indice n, que l'on va diviser par liste, indice, n-1. Une fois que ce sera fait, on va peut-être afficher la valeur de x. Oui. Okay. Donc, print, x. Et évidemment, on va passer au suivant pour parcourir la liste élément par élément. Chose qui ne va pas là dedans Entre la ligne 10 et la ligne 14 chez moi, il y a une chose qui ne va pas. On n'a pas le X Ah non, on ne l'a pas, mais on va le calculer. Donc à chaque tour, on va calculer X. Donc on n'a pas besoin de valeur précédente de X. On doit dire que ça ne doit, doit pas être égal à, au 2, au 1 il faut commencer avec n égale à 0. On va commencer avec n égale à 2. Alors, si on commence avec n égale à 2, on regarde rapidement ici, 0, 1, 2. Donc, le premier calcul, ce sera 1 divisé par 1. Ça se mettra dans la variable x, et on va afficher x, et puis on va passer au suivant. OK Donc, ça a l'air de bien se présenter. Pouf est-ce qu'on a vraiment besoin d'afficher euh, ouais, la liste encore On va voir si elle jette dans la Voilà. Moi, je vais l'exécuter. D'abord, je nettoie un peu. Voilà. Et on y va. D'accord Avez-vous la même chose que moi Donc, on s'attendait bien sûr aux deux premiers résultats, on les avait calculés mentalement. 1 puis 2. Puis dans la liste, on a 3 divisé par 2, bien sûr, par surprise, 1,5. Puis on a 5 divisé par 3, par là, de tête, 1,66, 6, 6, 6, 6, 6. Et puis 8 divisé par 5. chose. Imaginons maintenant, donc autour de 1,618, imaginons maintenant qu'on qu fasse, euh, allez, 200 tours, on y va. Mais pour ça, il nous faut bien sûr une liste de Fibonacci avec 200 éléments. Pas oublié, hein Ok Alors on ne va peut-être pas afficher la liste ici, parce que ça va devenir quand même assez grand. Voilà, il a déjà fini. Chez vous aussi, j'imagine. Et on arrive à 1,618. Et 1,618, c'est quoi C'est ce qu'on appelle le nombre d'or. Est-ce que ça vous dit quelque chose Le nombre d'or qui intervient, par exemple, dans les proportions des temples grecs, dans les peintures, Nombre d'or qui sort de quoi D'une affaire de lapin. Enfin, le okay Donc, on a construit ici quelques petits programmes tout simples qui permettent d'arriver à ce nombre d'or que les anciens avaient intuitivement. Quand on a construit le Parthénon, est-ce que Fibonacci était connu Est-ce que la programmation en langage Python était connue. Est-ce que les calculettes étaient connues Non. C'est intuitivement que les proportions du Parthénon sont à 1,618 pour la largeur divisée par la hauteur. Et c'est une proportion qui est agréable à la vue. Donc il y a quelque part de l'esthétique qui se cache derrière les mathématiques. C'est formidable.